Bienvenue sur XboxLive.fr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la mise à jour de novembre 2020 pour les Xbox Series X et Xbox Series S. Donc la première nouveauté, euh, c'est l'apport de, enfin, de nouveaux fonds d'écran animés. Vous voyez là sur l'interface que j'ai le fond d'écran qui était fourni avec la console et qui était le seul et l'unique. Donc pour aller le changer, vous allez soit dans les paramètres, soit dans personnaliser en bas à droite, vous voyez une icône qui correspond à un bouton de la manette qui est le bouton View. Un rond avec deux carrés dedans. On appuie dessus. On se rend dans Ma couleur et mon arrière-plan. Et vous allez ensuite dans Arrière-plan animé. Et là, vous choisissez. Vous, donc là, vous avez le tout dernier, enfin le premier qui a été fourni. Le même en mode un peu plus mat. Vous en avez trois qui s'appellent Spotlight, qui sont présents. Voilà. Et deux autres. Ruban. Et ondulation donc vous pouvez choisir bah, un nouveau fond on va prendre par exemple ondulation et une fois que vous l'avez choisi vous pouvez aussi personnaliser la couleur donc là on va prendre je sais pas allez un orange et vous revenez ensuite à l'écran d'accueil et voilà vous avez un nouvel écran un nouveau fond d'écran animé avec la couleur de votre choix donc jusqu'ici il n'y en avait qu'un maintenant vous avez le choix entre plusieurs alors autre nouveauté pour ceux qui ont un écran compatible HDR, c'est l'affichage d'un petite icône qui vous indique si le jeu que vous avez lancé est compatible avec l'auto HDR et si l'auto HDR est activé. Donc là on va lancer Geometry Wars 2 sur Xbox 360 qui est un jeu qui prend en charge l'auto HDR, du moins la console euh, arrive à faire de l'auto HDR dessus. L'auto HDR en fait c'est une émulation du HDR pour un jeu qui n'est pas prévu à l'origine pour ça. Donc là, le jeu s'est lancé, et si j'appuie sur le bouton Xbox, en haut à droite, vous avez mon Gamerscore, l'heure, et une icône auto-HDR qui apparaît. Voilà, ça fait partie des nouveautés. Jusqu'ici, vous ne pouviez pas savoir si le jeu était compatible ou non, si la console le prenait en charge ou non. Désormais, c'est le cas, vous voyez l'auto-HDR. Au registre des nouveautés, vous connaissiez déjà le badge qui indiquait si un jeu était optimisé pour Xbox Series S ou Xbox Series X. Donc comme ici par exemple pour Immortal Phoenix Rising. Alors désormais, vous vous allez retrouver cette icône vraiment partout. Enfin cette indication, par exemple si vous allez dans la bibliothèque complémentaire, vous allez dans tous les jeux possédés. Voilà, là vous voyez, on a toujours Immortal Phoenix Rising qui apparaît là, on a The Bridge, on a Bridge Constructor, The Walking Dead aussi qui l'affiche. Voilà, vous le trouvez partout et d'ailleurs, si vous voulez filtrer euh, vos jeux compatibles, enfin vos jeux optimisés, ça c'était déjà avant la mise à jour de novembre, vous allez dans filtrer tous les types de consoles, optimisés pour les jeux sur Xbox Series X et S, et là voilà, les jeux apparaissent. Autre nouveauté de cette mise à jour de novembre, euh, l'affichage des succès. Quand vous êtes dans un jeu, jusqu'ici vous appuyez sur le bouton Xbox et en haut vous aviez une icône en forme de trophée euh, qui vous indiquait en fait euh, bah, toutes les informations euh, autour des succès. Donc ce menu et cette icône a disparu et c'est désormais euh, rassemblé dans l'icône manette qui s'appelle Game Activity Tab en fait chez Xbox. Et voilà, vous retrouvez vos succès qui sont ici, le nombre de succès, le nombre de jeux que vous avez fait dessus, tout est là. Euh, pour le suivi de succès, qui avant était en bas, vous voyez là juste à droite qu'en appuyant sur le bouton View, vous pouvez directement l'activer depuis ici. Donc ça voilà, c'est une optimisation du menu euh, qui a eu lieu dans cette mise à jour. Autre nouveauté, cette fois vous avez la possibilité de rajouter les membres de votre famille au moment où vous configurez votre console. Euh, vous avez peut-être déjà sur votre compte Microsoft ou sur l'application Xbox Family euh, rajouter des membres de votre famille pour limiter les temps de jeu, euh, les jeux auxquels ont accès vos enfants par exemple et bien là automatiquement euh, la console va vous proposer de rajouter les comptes de ses membres euh, sur votre console ça évitera de ressaisir à chaque fois euh, les logins, les mots de passe ou le gamer tag en tout cas euh, des membres de votre famille donc que ce soit vos conjoints, vos amis, frères, sœurs ou enfants voilà, désormais, dès la configuration de la console, vous pourrez rajouter euh, les, comptes famille, les comptes de votre famille sur la console. Autre nouveauté de la mise à jour de novembre 2020, c'est l'ajout dans le Xbox Game Pass de sections comme « Jouer plus tard » ou alors la possibilité de télécharger les jeux euh, qui sortiront prochainement. Donc là, euh, dans l'application, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Par contre, c'est disponible sur mobile, comme vous le voyez là en surimpression. Donc si je veux, par exemple, télécharger Call of the Sea, qui n'est pas encore disponible aujourd'hui, je peux déjà lancer le pré-téléchargement du jeu. Comme ça, le jour où il est disponible, bah, je peux y jouer directement. Je n'ai pas besoin d'attendre le téléchargement, ce qui est vraiment pratique, surtout pour les personnes qui ont des petites connexions. Vous pouvez anticiper les jeux à sortir, ce qui est déjà le cas pour tous les jeux hors Game Pass. Mais là, pour les jeux Game Pass, vous pouvez aussi le faire et ça, c'est franchement une fonctionnalité vraiment sympa et vraiment tournée vers ceux qui ont des petites connexions et qui veulent anticiper vraiment la, la possibilité d'accéder à un jeu qui sortirait sur le Game Pass. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les nouveautés de la mise à jour de novembre 2020. Et on se retrouve à très bientôt sur XboxLive.fr. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao All mm -hmm.